Et donc ton entreprise Nicolas, euh, tu as beaucoup de travail, apparemment. Oui. <rire> donc euh, oui, oui. donc de de travail. voilà. Ceux oui. qui veulent commander des travaux à Nicolas, il faut de la patience. Mais, mais bon voilà, c'est une entreprise qui est très très très compétente. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de, beaucoup de délais. Euh, et donc tu travailles principalement la pierre la pierre, la vieille brique, euh, et alors on s'est pas mal diversifié là ces deux, ces deux dernières années, donc la base c'est vraiment la restauration de patrimoine, donc la restauration de vieilles pierres et la construction avec des, avec des pierres, euh, et tout ce qui tourne autour, donc plan de travail de cuisine aussi, escalier, dallage, un peu ouais. en tout, et, euh, et alors on a deux personnes qui sont euh, qui sont compét plus compétentes dans tout ce qui est ossature bois, charpente, euh, enduits naturel, euh, Ce que nous on faisait déjà aussi, mais moins. Et, euh, et le fait qu'ils aient rejoint l'équipe permet des, des chantiers plus variés et, euh, et de pouvoir vraiment euh, répondre à toutes les demandes qu'on a, euh, sachant que notre volonté c'est toujours travailler avec des matériaux naturels et écologiques. Bah, je je vais euh, jamais construire avec du béton. J'ai vu qu'il y avait un, un projet avec, euh, avec les infirmiers de rue. Oui, exact. Donc mm -hmm. là, euh, on construit trois modules d'habitation euh, déplaçable pour, euh, pour infirmiers de rue, euh, pour loger des personnes qui sont euh, anciennement sans-abri. Pour leur permettre de, de redémarrer avec un, un loyer le plus faible possible et euh, le moins de charges possible dans un espace qui soit confortable, avec euh, tout la, voilà, le confort, confort nécessaire, euh, on est sur euh, une trentaine de mètres carrés et euh, on a construit le premier module qui est placé à forêt maintenant, et le deuxième est en construction dans l'atelier et on fait énormément de formation sur, le, sur cette, les deux modules suivants. Mmh. Pour des personnes qui veulent, qui veulent elles-mêmes construire des, euh, des modules d'habitat léger type tiny house. Euh, mais c'est. Euh, donc il y a une volonté vraiment de formation et de partage de notre part. Euh, et on, a, on fait ça en partenariat avec la SBLB à bois et de euh, Geoff Company, euh, pour qui fait la, la structure métallique. Et, et du coup, ces formations nous permettent euh, aussi, par le fait qu'elles soient payantes, de diminuer le coût de, de production pour les, pour les clients. Ah oui, c'est une formation, oui d'accord. Ouais. Okay, ouais, okay. les, les personnes qui viennent en formation bah, payent leur formation. Okay. Il y a un formateur professionnel qui est là pour les encadrer. Il y a une demi-journée de théorie euh, le matin, puis de la pratique euh, l'après-midi, et on ce lendemain avec euh, la théorie de la pratique. Ok. Petite anecdote, moi j'ai été, euh, été passé ma, ma tiny ce que j'ai construit ici à l'atelier de Nicolas, euh, avec, euh, avec le camion. Donc, je l'ai tiré avec le camion. Et euh, c'était incroyable hein, parce que. Je mettrai en dessous de la vidéo. Internet, hein, nicolas Oui. Alors en fait. Euh... Ouais, mais Du coup ça c'est le, le, le tout petit point faible de cette camionnette, c'est les poignées ici en, en plastique, qu'on a déjà dû remplacer plusieurs fois, et il euh, se fait que dans l'équipe il, il, il y en a un qui est euh, passionné de plein de choses dont la, 3, la, la 3D, et l'impression 3D, et en fait il a, il a redessiné les pièces, et du coup bah, maintenant quand elles casse on peut les imprimer et les remplacer nous-mêmes. C'est assez incroyable hein, cool. mmh. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et alors ça c'est top aussi, t'as l'autre marche pied. Ah ouais. Wow. Ouais tous les jours quand tu dois monter descendre tous les jours c'est vachement vachement fatigue quoi. Ouais. Voilà. On, est... on a démonté qui faisait partie d'un mur d'enceinte à Mons et donc qu'elles étaient fort fort abîmées à cause des grilles qu'il y avait dedans, des grilles en acier. Et, euh, et l'acier dans la, dans la pierre, ça fait que en fait la pierre éclate, parce que l'acier se dilate et se contracte, tu vois. Et, euh, et d'où les pierres étaient vraiment toutes éclatées, donc on a, on a redécoupé la pierre pour pouvoir remettre des nouveaux morceaux de pierre, qui soient du coup des pierres saines, quoi, et, faire en, et faire en sorte qu'on puisse refixer les, les grilles euh, dessus. Ouais. Voilà, donc c'est un gros travail qui prend un peu de temps, parce il y a 80 mètres de, de pierre à travailler. Oui, ouais. et puis, enfin moi je sais pas, mais. Je ne sais pas si... Je trouve qu'elles paraissent énormes en fait, ces pierres. Hein bah, elles font... Donc elles pèsent combien 600 kg. Ah oui, 600 kg pièces. Donc, euh... Donc ça, c'est les, les fameux modules qu'on fabrique pour infirmiers de rue en partenariat avec euh, la SBLB à bois et, euh, et de Jove Company. Euh, on organise beaucoup de formations dessus et euh, c'est assez grand parce qu'on doit respecter les normes de salubrité pour la région bruxelloise. Et, euh, et du coup, comme ça fait 3m40, ben ça part en convoi exceptionnel sur, euh, sur camion. Et donc sur camion sur, sur baissé, sur place, en fait, quoi C'est un, un camion sur, sur baissé baissé et pour avoir. Et euh, la première, elle a été placée sur le camion et enlevée des camions avec grue. D'accord. Euh, genre grue Max là, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et par contre, là, pour les suivantes, on a fabriqué un essieu. Okay. Euh, Qu'on vient placer en, en dessous. dessous. On peut les, les manipuler avec un timon. Ok. Une... Donc ça va la monter encore en hauteur. Ouais. Ok, donc c'est vraiment un convoi exceptionnel. Quoi. Euh, ok. Oui, Et vous allez oui, faire ça oui. quand Vous avez une idée euh, ben celle-là normalement euh, fin mars. Fin mars, ok. Ouais. Ouais. Ok, on va faire le petit tour. Ouais. Allez, hop. Donc voilà. Effectivement, c'est une. C'est une belle construction, c'est de la, de la fibre de bois. Ouais. Donc, de bois hein, ouais, voilà. que, euh, une grosse ouais, C'est de l'ossature de, bois, c'est exactement le de, principe qu'une taigne C'est des fibres de bois euh, en isolation. Ouais. Ok. Des panneaux, euh, panneaux multiplex peuplés à l'intérieur pour, okay. pour le contreventer. Pareil pour, le, pour la toiture. Oui, les dimensions, c'est balèze, hein, c'est vraiment... Ouais. Euh, Grand, ah oui. c'est grand, hein Là. Et, euh, et donc ça, c'est euh, ça. sera un appartement en fait, ouais, c'est ça. En fait. Un appartement avec euh, bah, une petite chambre, euh, salon, ok, une cuisine et une salle de bain avec, euh, avec douche et toilette et euh, tout ce qu'il faut comme mobilier euh, avec vitro céramique, euh, chauffe-eau, oui. Donc euh, euh, appartement clé sur porte, confort et comme chauffage, c'est quoi. Chauffage électrique. Ok. Ouais. Ouais, euh, malheureusement raccordé au. Enfin, je dis malheureusement parce que ouais. de manière générale nous on essaye toujours de faire des, des habitations oui. les plus autonomes ouais. possibles et les moins ouais. énergivores. Mais, euh, mais là euh, avec la, la patientèle d'infirmiers de, de rue on ne pouvait pas se permettre de non. mettre des feux non. à bois ou ce genre de choses. Euh, c'est clair. Et donc, euh, donc voilà électrique. Ouais oh, oui, c'est clair. Et pareil pour les toilettes du coup c'est chasse d'eau pas de toilettes sèche. Pas toilettes sèches sèche, euh, euh, euh, non ouais. d'accord la toiture. La toiture, c'est cool. euh, de la tôle. Oui, euh, euh, euh, un bac cire, quoi. quoi. Ouais. Et euh, on travaille avec une boîte qui, euh, qui s'appelle Metigla, mmh. euh, qui, euh, qui d'ailleurs nous a fait un super prix euh, pour le projet, spécifiquement. Mmh. Et, euh, et pour les châssis, pareil, avec les menuiseries riches, mmh. euh, ouais. qui okay. ont fait un pourcentage euh, non négligeable sur, Allez, euh, sur, leur, sur leur châssis. Ah ben c'est bon, bon à signaler, je trouve. Ils parce Ils ont, que ils ont vraiment soutenu le projet à fond. Euh, c'est vraiment chouette. Et moi, je te soutiens aussi. C'est un très beau projet.